euh, beaux vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois d'avril, eh bien on commence du 1er au 19 avec euh, le Soleil en Bélier euh, qui est bien placé en ce qui vous concerne. Hein, euh, je vous le dis euh, tous les ans, le soleil en bélier, il est clair votre secteur, des projets, des amitiés, euh, de l'entraide, vous voyez, de la solidarité, etc. Donc il euh, y a peut-être, hein, très probablement d'ailleurs, un projet dans l'air. Alors est-ce que c'est un projet affectif, est-ce que c'est un projet professionnel, en tout cas il y a euh, quelque chose qui va euh, susciter en vous de l'espoir. Et euh, bon, je vous demanderais de rester un petit peu réaliste, hein, de ne pas euh, euh, vous imaginer tout de suite si vous rencontrez quelqu'un, si on vous fait une proposition, ce qui peut être le cas, euh, n'allez pas imaginer tout de suite euh, des développements absolument exceptionnels. Restez dans la réalité, dans euh, ici, maintenant, ce que vous pouvez développer, euh, ce que vous pouvez faire euh, de ce qui apparemment a l'air prometteur, hein, mais euh, les choses ne vont pas se faire toutes seules, hein. il y aura des coups de pouce à donner, euh, des aides peut-être à demander, ou à donner, enfin bon voyez, vous serez dans un échange qui sera euh, obligatoirement euh, positif, hein, d'une manière ou d'une autre. Après euh, le 19, le soleil va être en taureau, donc il va être dans votre secteur 12, euh, vous serez un petit peu moins motivé peut-être hein, euh, sur le plan euh, professionnel, vous serez plus euh, peut-être motivé par vos amours, et on, va, on comprend pourquoi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, euh, et euh, donc vous serez un peu peut-être en l'air aussi euh, souvent, distrait, euh, moins motivé, euh, donc parce que vous faites, euh, c'est pas vraiment le boulot qui sera au premier plan. Alors attention à pas euh, hein, gâcher vos chances, hein, ce serait dommage. <musique> On en arrive à votre planète maîtresse, Mercure, qui gère. Euh, votre quotidien, et surtout votre mental, hein? c'est la planète du mental et euh, vous avez en général un mental très fort et même euh, parfois trop fort. Hein? Donc euh, jusqu'au 10, euh, elle est en Poissons. Euh, disons qu'effectivement, là le mental va dominer, que vous allez vous faire du souci, que vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors peut-être que dans les faits, il y aura un, un, un important rendez-vous hein, entre le 1er et, et le 10, que, euh, un rendez-vous qui va peut-être vous filer un peu le trac ou, ou vous direz que c'est très important. Bon, essayez de relativiser, parce que le Mercure en Poissons, hein, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc vraiment, je vous conseille de d'essayer de, de Hein, de garder euh, vraiment les pieds sur terre et si vous avez un rendez-vous ne faites pas, euh, hein, ne vous imaginez pas que votre vie en dépend, hein, par exemple. Après euh, donc le, le 11, mercure va se retrouver en bélier, et là euh, bon, c'est comme euh, un petit peu comme avec le soleil, bon le soleil sont vos ambitions, vos buts, la mercure c'est quand même euh, plutôt euh, les échanges, hein, et, et, et donc vous allez certainement échanger avec des personnes qui sont susceptibles de vous aider, hein, euh, si vous avez un projet, ou alors euh, c'est vous qui aiderez certaines personnes euh, parce que vous savez qu'elles vous renverront l'ascenseur à un moment ou à un autre. Donc bah, ce mercure en bélier va vous être plutôt favorable, et il faut profiter hein, de ces énergies mercuriennes parce que euh, elles vous feront avancer d'une manière ou d'une autre, hein, euh, euh, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre manière de, de travailler et de, de, de vous projeter dans le futur. Euh, donc euh, il y aura du positif hein, euh, de toute manière. On en arrive euh, au, au, vraiment au principal euh, aspect de ce mois, c'est l'entrée de Vénus dans votre signe le 3 avril, euh, signe euh, donc qu'elle va occuper jusqu'au 7 août, hein, elle va faire des allers et retours dans votre signe, et c'est généralement très favorable hein, euh, aux rencontres. Alors, faudra, on, on en reparlera pour le mois de mai, parce que ça va être un petit peu moins euh, favorable. Mais là, pour l'instant, elle s'occupe des deux. Elle, elle va passer par le premier décan, par le deuxième, euh, tout en étant évidemment beaucoup plus lente que d'habitude, parce qu'elle va s'arrêter le mois prochain. Hein, elle va stationner, euh, ce qui indique qu'elle aura plus de poids, plus d'influence hein, finalement. Et puis elle va être en bon aspect avec Mars. On en parlera tout à l'heure. Euh, donc, vous allez peut-être avoir un gros coup de cœur hein, pour quelqu'un. C'est possible. Alors euh, ça peut être quelque chose de furtif hein, euh, euh, qui va... Euh, vous allez accrocher avec quelqu'un, avoir des, vraiment des atomes crochus, mais il est possible que rien ne se passe pour l'instant étant donné que Vénus va avancer, reculer et réavancer. Et c'est peut-être quand elle réavancera que les choses vont se concrétiser. Hein. Mais bon, rien ne dit qu'elles vont pas se concrétiser tout de suite et que comme ce sera allé très vite, et bien après, quand elle va rétrograder, vous allez réfléchir, vous ou, ou l'autre, hein. prendre un peu de recul en disant bon, c'est vrai que c'est allé très vite euh, et il faut, maintenant il faut réfléchir. En tout cas, euh, vous saurez vous faire aimer avec Vénus dans votre signe, vous développerez vos atouts charmes, mais vraiment euh, beaucoup plus que d'habitude, hein, et je vous conseille de le faire d'ailleurs, hein. faites du charme à tout le monde! Hein même dans le domaine professionnel, euh, en tous les domaines, utilisez votre charme parce qu'il va être votre atout majeur. Hein? Euh, le charme ça n'a rien à voir avec euh, la beauté physique, hein? le charme c'est vraiment quelque chose qu'on possède parfois vraiment sans le savoir. On va terminer avec Mars euh, qui occupe le Verseau tout le mois, donc en bon aspect avec Vénus, ça c'est positif parce que ça va vous donner euh, de l'ardeur, hein. je pense que vous serez certainement très très attiré euh, par quelqu'un et, et Mars va euh, vous donner toute cette ardeur, hein, ce désir vis-à-vis euh, -vis de, de la personne en question. Sauf que euh, bon, en ce qui concerne euh, disons la première quinzaine, mars ne va pas faire de bons aspects. Hein. Alors peut-être vous n'y serez pas sensible parce que ces, ces, ces dissonances ne vous concernent pas de près. Euh, par exemple, elle va être conjointe à, à Saturne et, et les deux planètes seront en bon aspect avec vous, hein, si vous êtes du tout début euh, des gémeaux. Euh, ça peut être un, un très fort élément stabilisateur que ce soit dans votre vie affective ou dans un autre domaine. Hein. Euh, peut-être que vous allez entreprendre aussi quelque chose euh, que vous n'auriez pas osé entreprendre en, en d'autres temps, hein, à d'autres moments, et là il se trouve que vous aurez euh, l'énergie en vous, la volonté, le désir, que tout sera réuni pour que vous investissiez cette énergie, peut-être toujours dans le projet dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, euh, bon, le premier décan sera très bien servi par cette conjonction de Mars et de Saturne qui n'est pas forcément bonne pour d'autres euh, signes. Euh, Mars va également être en, en dissonance avec Uranus. Je ne pense pas que ça ait beaucoup d'impact sur vous, peut-être sur quelqu'un de proche, hein, c'est possible qu'il arrive quelque chose à quelqu'un de proche, et c'est là aussi où euh, l'élément solidarité, entraide, etc. peut entrer euh, en jeu, parce que euh, bon, bah c'est quelqu'un à qui vous tenez et vous aurez envie euh, hein, de, de mettre votre énergie euh, à son service. Hein, de, euh, vous savez faire ça hein, les Gémeaux, vous êtes très... Euh, comment dire, vous êtes très bon camarade. voilà!